What the ah... Qu'est-ce que j'ai fait ah, Je suis de cadrer S'il y a parmi vous des artistes 3D qui ont envie de se suicider Bonjour, bienvenue, nouveau concept, nouvelle série Qui demandera moins de préparation, ça se voit au cadrage Qui fera moins esclandre, quoique Et qui fera beaucoup plus de vues, s'il vous plaît Donc le concept de cette série de vidéos est simple et pas du tout copié de collègues anglophones, il s'agit de réaliser en 30 minutes un modèle 3D. Mais comme 30 minutes, c'est long, on part tout de suite, j'explique après, tout le monde. Est. Donc on va s'en sortir un petit timer. Allo Blender Donc la différence entre ce que je fais et euh, ce qui a déjà été fait, c'est que ce concept va me permettre de créer un environnement en 3D que je vais utiliser pour une série de science-fiction que je vais réaliser au cours de l'année. Si d'autres catastrophes n'arrivent pas entre temps. Mmh. J'ai l'air de savoir ce que je fais, mais en fait j'ai complètement euh, copié des tutoriels, donc... Je ne vraiment si cette vidéo est supposée être divertissante ou instructif parce que je n'ai pas vraiment la moindre idée de ce que je fais et je suis pas convaincu d'être super drôle non plus beauté voilà ce que ça fait si fait hmm. okay. je réalise que je suis vraiment un très mauvais animateur, je n'ai pas du tout expliqué ce que je faisais depuis le début, donc j'essaye de faire un environnement de science-fiction, qui sera la base en fait d'une ville de science-fiction. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas ou ne connaissent pas mon parcours, euh, je n'ai pas fait de 3D depuis l'âge sombre de ma puberté, et avant ça, j'ai appliqué pour un programme de 3D, et pour rentrer dans ce programme de 3D, il fallait faire un test de dessin et en dessous de 30%, il n'en est pas le résultat du test, donc ben j'attends toujours mon résultat. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est un sol dans lequel je fais des crevasses et une rivière pour pouvoir y mettre de l'eau. Uh -oh. S'il euh, y a parmi vous des artistes 3D qui ont envie de se suicider. Voyons ma vidéo, je vous en prie, donnez-moi vos conseils et accessoirement vos insultes dans les commentaires, ça me ferait toujours plaisir. Comme mon modèle manque singulièrement de détails, je vais tout miser dans les textures. Pour l'eau ça sera juste une texture qui met de la lumière, donc difficile d'avoir moins de détails que ça. Et pour le sol, je vais mettre des pavés que je vais aller voler sur ce merveilleux set Texture Haven utiliser ces modèles gratuitement, on n'est même pas obligé de les créditer, mais c'est grâce à des gens merveilleux comme ça que des noobs comme moi peuvent réussir à faire des choses à peu près potables. Qu'est-ce qui s'est passé What the fuck Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait hein. Comment j'ai fait ça Ok... Ah Ok Ok, ok. Là, ça a l'air un peu mieux. Ok. Alors, displacement. Ok, ok, ok. Ça sent bien bien, là. tu vois oh oh, regardez comme c'est beau de, de toute beauté ce qui est merveilleux avec ce genre de texture c'est qu'elles ont des fichiers avec différentes sources de lumière qui permettent de leur donner du relief en 3d Everybody... ah bon, 15 minutes euh, ok on était vous verrez le résultat final, vous serez flabbergasté. Allez-en, allez-en. Oh, non ah, Je fais de Ok. Ok, ok, ok, ok, On reprend, on reprend. On reprend un On ça... Et... Non ah, shit. Okay. Edit mode. vas-y okay. on remet le truc rouge. Ici, on disait qu'on voulait mettre de l'herbe. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. oh, neck. Wow. Je peux pas ça ah, c'est la... C'est dégueu. dégueu, Non, Pourquoi c'est pas curly? Que ce soit curly. Ah c'est dégueu. On oh. oh, est juste là en plus. Ah! Qu'est-ce que ah. c'est passé? Là! Ctôle Z, ctôle Z, ctôle Z contrôle Z, contrôle Z, contrôle Z! Contrôle. De merde! On prend le de ta barnaque! Ok. Là. Ah, si je vais pas taper ma caméra. Oh! Bon, faquette, enfin, je mets les brouillards dessus. Ça a une. J'ai un bel merde autant de temps sur l'herbe. La caméra dans le blend du poing. Oh! Remarque ça a été dit, ça se fait quelque chose d'intéressant. Euh. Mais. Non, euh, j'ai pas été au moins j'ai rien accepté, on va te mettre un petit 4mm, on va essayer de faire un peu wild, euh, ici, 2 minutes, 2 minutes, ok, on va essayer de faire quelque chose de, de, de, de ben, on va essayer de faire quelque chose, hein. ok, là ce que je vais faire aussi, GRI, et ben, on va prendre un, un Hedger Eye qui va servir dans l'arrière-plan et qui va apporter en même temps des sources de lumière. Environment texture. Mais je sais plus comment mettre. Ah, je sais plus comment faire. Ah, non Dans une minute, dans une minute. Euh. Merde, je peux être content ce que Non pas ça Non Non Ah Ah, ce que je fais Ok, Ringer. Satisfait, euh, j'ai perdu beaucoup trop de temps sur l'herbe, c'était stupide, en plus c'était un désastre. J'ai pas du tout le temps, euh, j'ai mis comme une brume légère, mais vraiment euh, j'ai pas du tout travaillé dessus. Euh, J'aurais voulu euh, faire quelque chose d'un peu plus euh, constant, plus de détails, un peu plus réaliste. Euh, puis au niveau du rendu, j'ai plus le temps, j'ai mis une lumière mis quelque part. J'aurais voulu mettre un objet ou un personnage euh, pour mettre du relief et puis euh, vraiment prendre un peu plus de temps pour euh, que le rendu ait l'air plus réaliste. mais mais en même temps, c'était juste à 30 minutes, donc euh, pour ceux qui connaissent, c'était quand même un micro-kino. Le plan avec cette série, c'est de continuer à travailler sur cet environnement et euh, à chaque épisode, de faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau en 30 minutes, mais qui va se rajouter à cet environnement afin de finir à la fin avec un environnement 3D potable pour ma série de science-fiction que je veux réaliser. une nouvelle catastrophe, ne doutons pas sur la tête cette année. Donc, dans le prochain épisode, je vais créer des petites lunes ou des astres, peu importe, pour le ciel de notre planète. Et en attendant, je vais essayer de le retravailler un peu pour le rendre plus euh, potable. Donc, euh, voilà. Si vous avez des conseils, des suggestions, des insultes, n'hésitez pas dans les commentaires. Et aussi, si cet exercice de faire des modèles 3D en 3 minutes vous intéresse, j'en ai quelques-uns sur mon Instagram. Et vous pouvez me suivre aussi sur Facebook. борьбы.